Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer l'agenda sur Outlook en augmentant l'efficacité visuelle et en ajoutant des tâches au calendrier. Nous avons tous des activités ponctuelles, comme des tâches ou des emplettes ou des activités particulières dans notre quotidien. Il est possible de les ajouter sur son agenda Outlook via une application du nom de ToDo. L'application est disponible dans Office 365 et est entièrement intégrée dans Outlook. Elle peut aussi s'installer sur une tablette ou un téléphone cellulaire via le App Store ou le Play Store. Dans ce cas, en lançant l'application, il s'agit de la connecter à son compte Office 365 du Cégep. Nous allons maintenant voir l'interface d'un ordinateur. Elle est semblable à celle retrouvée sur un téléphone intelligent. Il s'agit en fait d'une page où l'on ajoute des tâches à accomplir plus tard. En bas s'affichent les tâches complétées. En cliquant sur Ajouter une tâche, il n'y a qu'à noter l'activité à faire. On peut ensuite les ajouter sur l'agenda Outlook. L'agenda Outlook peut être accédé via son application Office 365 ou directement dans Todo en cliquant sur le bouton Calendrier. Une fois dans le calendrier, l'icône de l'application Todo est accessible. En cliquant dessus, la page de l'appli s'ouvre. Si des événements ont déjà été ajoutés, ils s'afficheront directement. Il s'agit de prendre les activités et de les glisser dans son calendrier. On peut allonger l'événement en glissant le petit bouton sur les extrémités. Il est aussi possible d'utiliser l'application directement depuis cette interface via le bouton « Ajouter une tâche ». Un agenda rempli peut devenir mélangeant le consultant il est possible de l'adapter pour que son affichage soit plus clair. Pour ce faire, on peut créer des catégories d'événements et modifier la période de notification de rappel pour chacun. Commençons par regarder ce que l'on voit sur une entrée d'agenda. On y voit le nom, l'heure de début et de fin et aussi parfois le petit logo en boucle qui indique que cette entrée se répète à toutes les semaines. Si on ouvre un événement répétitif, il faut sélectionner tous les événements de la série et on choisit plus d'options. Il est à noter que ces modifications peuvent se faire lors de la création de l'événement. Première chose à regarder, c'est le rappel. Par défaut, tous les événements ont un rappel de 15 minutes. Cependant, il est possible de modifier en sélectionnant le délai de rappel préféré pour cet événement. On peut aussi placer l'événement dans une catégorie, par défaut un choix de couleur qui rend l'événement différent des autres sur l'agenda. On peut aussi créer ses propres catégories en leur donnant un nom et une couleur afin de rendre le tout adapté à nos besoins. Par exemple, on pourrait mettre une couleur pour nous avertir sur quelle plateforme de communication le cours a lieu. Une fois la catégorie créée, il ne reste qu'à modifier les autres événements de l'agenda qui entrent dans la même catégorie. Une fois l'opération complétée, d'un simple coup d'œil, on peut voir tous les moments où il y a quelque chose à faire et par les catégories de quoi il s'agit en fonction de notre code personnel.